Reprise des activités pour dynamique unitaire, ce 5 octobre 2022, du côté d'AONG. Une rentrée syndicale pour l'exercice 2022-2023, placée sous le signe des violences et insécurités au milieu professionnel. Ces travailleurs gabonais en ont profité pour dresser un bilan des activités menées, mais aussi et surtout de dénoncer les difficultés rencontrées durant leur marche syndicale datant des sept dernières années. La rentrée syndicale est l'occasion pour une organisation des travailleurs de fixer le cap de ses activités annuelles. C'est dans cet esprit que la Confédération syndicale dynamique militaire, après avoir observé sept ans durant, qu'au lieu d'apporter des solutions aux problèmes posés par les travailleurs, le gouvernement de la République ne nous a servi que violence et insécurité. D'où le thème de cette année 2023, « Violence et insécurité en milieu professionnel ». Quel avenir pour les trois syndicaux au Gabon? Mesdames, et Mesdemoiselles, Messieurs, camarades travailleurs, après sept ans de gestion de nombreuses ressources naturelles de notre pays, à la date du 5 octobre 2022, nous pensons que l'heure est au bilan social. Le bilan social, nous l'avons annoncé au travers de plusieurs réunions préparatoires. Le SNEC a été présent à toutes les réunions. Nous avons amendé le document qui crée ce dialogue social. Mais jusqu'à ce jour, nous n'avons que des intentions du ministre, tout ce qui n'a pas été officiellement lancé. Que dire des conditions de travail dans l'enseignement supérieur Que dire du statut des enseignants chercheurs nous perdons nombre nos collègues sans reclassement, sans intégration, sans appel. Cette rencontre qui a vu la présence de plusieurs leaders d'autres secteurs a été l'occasion pour eux de jeter un regard particulier sur le cas Jean-Rémi Yama, leader de la Conacised, en détention provisoire depuis le 2 mars 2022 suite à une accusation de mauvaise gestion d'un projet de construction des logements.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 non seulement de son état de santé, mais de la disparition de son épouse qui dort encore dans les glaçons au Sénégal. Son salaire suspendu. Cette rencontre aura également permis à ses enseignants de fixer le cap des revendications en 2023. Le lundi 10 octobre prochain, ils déposeront leur cahier de charge sur la table du Premier ministre.